Dans le cadre des troubles du neurodéveloppement, nous allons maintenant aborder le trouble du développement intellectuel et cela concerne, dans votre livret d'accompagnement, les diapositives numéro 1 à 4. Donc, nous allons commencer par définir ce qu'est la déficience intellectuelle ou trouble du développement intellectuel. Pour cela, il y a trois critères. Le premier critère qui est mesuré par un test psychométrique qu'on appelle le test du quotient intellectuel ou QI, permet de constater qu'il y a des limitations importantes dans le fonctionnement intellectuel. Donc ce test, il est composé de plusieurs sous-tests qui vont permettre de vérifier les compétences de l'enfant. Alors généralement, quand un enfant a entre 6 et 16 ans, il va passer un test qu'on appelle le WISC. Pour information, il faut savoir que ce test a un coût financier qui peut être relativement élevé pour certaines familles et que dans ces cas-là, euh, les psychologues de l'éducation nationale ou les psychologues des CMP, centres médico-psychologiques, peuvent euh, faire passer ce test euh, gratuitement. Alors, je vous disais, ce test, il va mesurer plusieurs domaines et pour calculer le QI, il faut que tous les domaines soient homogènes, c'est-à-dire qu'ils soient environ du même niveau. Si un enfant est très performant dans un domaine et en difficulté dans les autres, on ne va pas pouvoir calculer ce, ce QI. Pourquoi Parce que la déficience intellectuelle, c'est vraiment l'idée que ça va impacter euh, l'ensemble des domaines qui vont permettre à l'élève de raisonner, de planifier, d'avoir une pensée abstraite et d'avoir une bonne compréhension, notamment. Il faut savoir que le quotient intellectuel moyen correspond à la note de 100 et qu'on parle de déficience intellectuelle en dessous de 70. Donc, je vous rappelle, il faut que tous les domaines soient impactés euh, dans le test. Alors, ce test à lui seul, il n'est pas suffisant pour définir la dé déficience intellectuelle. Un autre critère qui va être pris en compte, c'est l'âge d'apparition de cette déficience intellectuelle. Et on parle de développement, donc du coup, l'âge qui a été défini, c'est avant 18 ans. Donc ça veut dire que euh, si on prend par exemple une personne âgée qui aurait une maladie dégénérative, euh, on ne peut pas parler de déficience intellectuelle. Le, la déficience intellectuelle, c'est vraiment dans le développement de l'enfant, donc avant 18 ans. Et enfin, le troisième critère, puisque le test psychométrice, le test du QI, ne, ne permet pas de définir les réels besoins de l'élève, et c'est ça qui va être finalement le plus important. Donc, on va euh, regarder quels sont finalement l'impact, euh, quels sont les impacts chez l'enfant, et notamment les restrictions comportementales hein, au niveau de son adaptation. Alors. Par exemple, ça peut être, est-ce que l'élève est en capacité de s'habiller seul Alors bien évidemment, c'est toujours défini en fonction d'un âge. Est-ce que l'élève est en capacité de gérer son argent Est-ce que l'élève est en capacité de se faire à manger Est-ce que l'élève est en capacité de se repérer dans le temps Etc. Etc. Alors, je le redis bien, c'est par rapport à un âge donné. Donc ça, ce, ce, cette mesure, on va dire, ce, cette évaluation... Euh, des restrictions comportementales dans l'adaptation. Euh, C'est un test qui va correspondre à ce qu'on appelle l'échelle de Vineland, la Vineland. Cette échelle de Vineland, euh, elle peut être euh, elle est sous la forme d'un questionnaire hein, et ça peut être un psychologue qui va faire utiliser cette échelle ou alors toute autre personne qui va être formée. Et là, on va vraiment connaître les réels besoins de l'enfant, du jeune, par rapport à, à, à la, enfin, au résultat de, de ce questionnaire. Alors, le diagnostic, généralement, il est posé relativement tôt, euh, mais ça va dépendre aussi du degré de, de la déficience intellectuelle. Euh, parfois, euh, quand la déficience intellectuelle elle est sévère ou profonde, il est clair que ça va se détecter dès le plus jeune âge de l'enfant, dès le, la petite enfance et souvent donc avant l'entrée en maternelle. Par contre, une, une déficience intellectuelle légère pourra être détectée beaucoup plus tardivement et même parfois, euh, j'allais dire presque à l'entrée du collège. Hein, on va avoir des jeunes qui vont avoir euh, des compétences d'adaptation qui vont leur permettre d'évoluer, de se développer euh, jusqu'à un certain point et euh, ce qu'il faut voir aussi c'est que souvent quand on est sur ces, une déficience intellectuelle très légère, on est parfois aussi à la limite de ce qu'on appellera les troubles multidis, donc on en reparlera plus tard, hein, qui vont effectivement impacter plusieurs fonctions cognitives à la fois. Alors, ce qui va être réellement important, euh, je vous en parlais, dans le diagnostic précoce des troubles neurodéveloppementaux, c'est finalement de s'assurer, est-ce que l'élève, il a un décalage par rapport à son âge, hein, certains enfants vont avoir un développement peut-être un petit peu plus lent par rapport à la norme. Donc il faut s'assurer qu'on n'est pas sur un décalage simple qui va faire que l'enfant va rattraper son retard, récupérer grâce bien évidemment aussi à des prises en charge. Donc du coup, pour poser le diagnostic, il va falloir mettre en place, au-delà des évaluations, tout un tas de prises en charge pour permettre aussi à l'élève de, de continuer de progresser. L'origine donc l'étiologie des troubles du, du développement intellectuel peut avoir plusieurs causes. Par exemple, et c'est relativement fréquent, cela peut être d'ordre génétique, hein, avec notamment une anomalie chromosomique, on en reparlera, mais par exemple, ça peut concerner euh, la trisomie 21, où il y a un chromosome supplémentaire. Ça peut être aussi lié à des complications de la prématurité, par exemple aussi un manque d'oxygénation au niveau du cerveau qui peut euh, impacter euh, le développement euh, par la suite euh, ça peut être aussi une origine qu'on appellerait environnementale c'est à dire euh, que pendant la grossesse euh, il est possible que la mère soit sujette à des infections, à des maladies transmissibles, on pense souvent à la rubéole, mais ça peut être aussi des intoxications et on parle du syndrome d'alcoolisation fœtale, hein, puisqu'on sait maintenant que l'alcool a un impact sur le développement cérébral de, de l'enfant. Ça peut être aussi euh, des maladies métaboliques de l'enfant qui vont impacter son cerveau. Hein. Certains enfants vont aussi avoir, par exemple, euh, des malformations cérébrales qui vont euh, se mettre en place euh, au moment de la grossesse. Et enfin, le dernier point qui peut être une cause du trouble du développement intellectuel, c'est aussi des carences graves en stimulation. Alors, j'insiste vraiment sur le mot carence grave, hein, c'est pas parce qu'un enfant est peu stimulé qu'il va développer euh, des troubles de déficience intellectuelle, mais... Euh, je pense par exemple, vous avez peut-être en tête, à une époque en, en Roumanie, hein, les orphelinats où les enfants, euh, les très jeunes enfants étaient euh, absolument pas stimulés et, et relativement peu nourris aussi. Euh, certains enfants ont par la suite eu, eu une défi, ont présenté pardon, une déficience intellectuelle. Et puis, il y a aussi toute une série de, de déficiences intellectuelles qui n'ont pas de réelle cause définie, hein, et on parle de causes idiopathiques. Il arrive que les troubles du développement intellectuel soient aussi associés à d'autres troubles, hein, notamment par exemple le trouble des fonctions motrices. Et, et là, quand on a une déficience intellectuelle sévère et euh, des troubles des fonctions motrices, on peut entrer dans le champ du, en, du polyhandicap. On a aussi des personnes qui, ont, hein, qui présentent des troubles du spectre de l'autisme qui vont être associés à la déficience intellectuelle. Un certain nombre de personnes aussi avec des troubles du développement intellectuel peuvent aussi présenter ce qu'on appelle un TDAH, trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Certaines personnes aussi avec des troubles du développement intellectuel vont développer ce qu'on appelle des troubles psychiques, hein, donc les troubles psychiques, ça peut, euh, être par, ça peut être par exemple des troubles anxieux tels que la dépression, ça peut être aussi euh, de la bipolarité, la schizophrénie, etc. Enfin, euh, les troubles sensoriels aussi peuvent être associés euh, à la déficience intellectuelle. Hein. On peut avoir des élèves qui vont présenter aussi des troubles de la fonction auditive ou visuelle qui vont être associés à cette déficience intellectuelle.